Bien et eh bien bonjour pour une nouvelle vidéo et eh bien comme vous le savez ce week-end nous sommes à Las Vegas et aujourd'hui eh on s'est baladé aux alentours de Las Vegas à peu près à 30 minutes de Las Vegas à un endroit qui s'appelle euh, Red Rock en fait rocher rouge et comme vous pouvez voir derrière moi et eh bien ils sont vraiment rouges et je vais faire profiter eh bien, de notre petite balade voilà si vous passez par la, à Las Vegas eh bien, c'est une promenade à faire, c'est pas très loin et c'est vraiment magnifique. Allez, je vous dis à plus tard là on redescend on rentre comme vous avez pu voir alors et eh bien encore une fois j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis eh bien comme d'habitude vous, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez apprécié vous pouvez laisser des commentaires et moi, eh bien, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Alors, comme on va passer une semaine à Las Vegas, demain, oh j'ai failli tomber là. Demain, on va aller à Loughlin. Loughlin, qui est un petit Las Vegas à la frontière du, euh, euh, de l'Arizona et du Nevada, en fait. Il y a une rivière. Alors, d'un côté de la rivière, il y a, nous sommes au Nevada où il y a des casinos. Et de l'autre côté de la rivière, c'est l'Arizona. J'ai bien dit ça, hein le Nevada où il y a les, les casinos. Et de l'autre côté de la rivière, eh bien, c'est l'Arizona, euh, où là, eh bien, les casinos ne sont pas autorisés, donc il n'y a aucun casino. Voilà, allez, moi je vous dis à plus tard.